je vous parlais d'une des nouveautés d'Adobe euh, InDesign CC 2018 qui est le, la partie texte alors vous voyez ici j'avais déjà fait alors je vais, hop, je vais là, ici, supprimer tout ça voilà je vais créer un texte ici j'ai un bloc et je remplis avec du texte de substitution voilà je vais Ici, on lui appliquer un style de, de caractère. Je fais Un nouveau style de caractère. On va juste lui appliquer une couleur. Ici, pas de contour. Et on va lui appliquer bleu. Voilà. voilà. On a perçu. OK. Voilà. W pour voir ce que ça donne. On aperçu. Vous voyez, j'ai bien un texte avec un style de texte. Et vous voyez que InDesign ici m'a directement euh, copié le style de caractère dans, dans ma bibliothèque. Je prends mon texte, je le glisse dans la bibliothèque et je le récupère dans ma bibliothèque. Ce que je vais pouvoir avoir maintenant dans Illustrator 2018, c'est ici, je vais me retrouver dans ma bibliothèque, avec mon style de caractère tout à fait utilisable. Puisque si je mets du texte dans Illustrator, si j'applique le style de caractère, voilà, je m'y retrouve. Mais je vais pouvoir aussi glisser le texte que je viens de faire, le poser, et j'ai exactement le même texte que dans InDesign. Plus besoin d'avoir quoi que ce soit pour... Euh, enregistré, ici, directement glissé dans la bibliothèque, et on a le style de caractère, j'aurais pu également faire un style de paragraphe, ça fonctionne exactement pareil. Juste une petite chose, c'est que dans le style de paragraphe d'InDesign qui se trouve ici, vous voyez, si je fais texte, je n'ai pas toutes les euh, informations d'InDesign. Je vais pouvoir créer un style de paragraphe dans InDesign, mais qui regroupe toutes ces, euh, toutes ces informations, et j'aurai exactement le même comportement. Donc je pense qu'avec l'évolution, on aura un style de paragraphe un peu plus complet, mais pour l'instant, moi je trouve assez sympa de pouvoir glisser le texte voulu ici, et d'avoir, n'avoir rien à faire, euh, mis à part glisser, déposer le texte qui a été préparé dans une design. Ou encore, pouvoir disposer du style de paragraphe ou de caractère dans un texte complètement différent, mais auquel on voudrait appliquer un style. Voilà, c'était une des nouveautés de InDesign CC 2018 et Illustrator CC 2018 pour cette version Adobe. J'espère que ça vous a plu et ne quittez pas, la, la suite des nouveautés arrive. Merci, à bientôt.